Salut et bienvenue à mon coup de cœur. Aujourd'hui, Kaya nous présente son coup de cœur. Un caméra. Une caméra et... Un journal. Ton journal. Et qu'est-ce que tu écris dans ton journal? Hmm? Je, je, quand je vais en voyage, mm -hmm. je fais... Je fais des um, notes uh -huh. et je, je mets toutes les choses que je à dedans. Alors, tous les endroits que tu as visités, tu les mets dans ton journal. Ouais. Alors, oh. le première, c'est Japon. T'as été au Japon? Ouais. Wow! Parce que je suis japonaise. Ah oh, oui, tu es japonaise? OK. Ça, je ne sais pas comment le lire parce que c'est en japonais. Ça, c'est Mount Fuji. Wow. Et, et j'ai aussi ça que j'ai vu à l'aquarium. As-tu vu? Est-ce que c'est un ours polaire ça? Ouais. T'as vu un ours polaire à l'aquarium? Ouais, c'était dans l'eau froide. <rire> wow. Et ça c'est Hanabi. Hanabi. Ça veut dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire Hanabi? Ça veut dire ça. Mais qu'est-ce que ça, ça veut dire? Ça veut... Dire... <rire> je sais pas comment le dire. <rire> J'ai eu beaucoup de passion. J'avais même pas de la place ici. <rire> alors, j'avais besoin de faire tout ça. Oh, wow! Ça, c'est tous les collants. J'ai collé ça parce... Pour... C'est mon préféré autocollant parce qu'il y a les brillants. Comment est-ce que j'utilise cette caméra? Euh, je... Le comme ça. Mm -hmm. Um, ah! <rire> wow! C'est comme un jouet caméra parce qu'il n'y a pas de la fin dedans. Il n'y a pas de fil à l'intérieur? Parce que c'est brisé. Oh, c'est brisé? Ouais, mais, mais je l'ai coupé. Après, je l'utilise comme un yo-yo. <rire> comme ça. Un. Un, un, un, deux, trois. mi. mi Super. <rire> oh, merci beaucoup de nous avoir présenté ton coup de cœur, Kaya. Et toi, quel est ton coup de cœur?